Je suis pas capable. Ça va, Christopher? <rire> non, je n'arrive pas à faire un château de cartes. Oh, mon cœur bat très fort et très vite. Écoute, je suis anxieux. <rire> mm. Christopher, il faut se calmer. Fais comme moi. J'ai un bon petit truc pour se détendre. <rire> Toi aussi, tu peux faire comme nous. Premièrement, on joint les mains au cœur, puis on se concentre pour faire l'arbre. Oh, il faut se tenir sur une jambe. Mm -hmm. On essaie d'être calme pour ne pas tomber. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Ça va mieux maintenant. <rire> Est-ce qu'on réussit de faire le château de quatre? hum mm -hmm. <rire> vas tu es capable. On est en équilibre comme l'arbre. Oh. Ah.